Ah Assassin's Creed Unity Jeu sorti en 2014 sur console et PC. Il était le porte-étendard du renouveau de la licence Assassin's Creed sur les consoles Next Gen qui étaient à l'époque la PS4 et la Xbox One. Pourtant, il n'en fut rien. Et pour cause, un lancement précipité présentant de nombreux bugs, un jeu non abouti et donc un coup de gueule massif contre Ubisoft. Et pourtant, après plusieurs années sans avoir touché au jeu, je me suis laissé retenter par l'aventure française d'Arnaud Victor Dorian. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis complet et critique sans langue de bois sur Assassin's Creed Unity Jingle Bon déjà ce qu'on va faire c'est commencer par ce qui ne va pas hein, parce que bon faut bien commencer par quelque part. Premièrement, premièrement, c'est le HUD trop chargé. Pour ceux qui ne savent pas, le HUD c'est simplement en fait l'interface avec tout ce qui s'affiche à l'écran qui n'est pas en interaction complète avec le gameplay. Si vous reprenez le jeu, vous allez voir qu'en haut à droite de votre écran vous avez le mannequin du personnage, chose qui aurait dû d'abord disparaître. On a la barre de vie en haut à gauche, bon ça ça passe. La map en bas à gauche, c'est pareil, cette map est beaucoup trop grosse. Et enfin, l'équipement en bas à gauche. Bon, heureusement pour nous, il est possible de désactiver certains de ces affichages. Et moi, notamment, j'ai désactivé le mannequin et la map. C'est un choix personnel. Bon, en parlant de la map, euh, faut quand même qu'on en parle, les hein, gars. Parce que, bordel, vous affichez cette map, on ne voit rien. Il y a trop de choses, il y a trop de collectifs à récupérer qui ne servent à rien. faut dire ce qui est. Et ça engage complètement la visibilité. Du coup, je vais faire intervenir un de mes collègues. Et pour ça, du coup, il y a sa vieille tête de chlac qui va venir apparaître juste à côté de moi. Ah et qui va simplement vous dire que pour lui, en fait, les collectibles euh, lui ont servi à découvrir certains endroits de la map euh, auxquels il ne se serait pas attardé en temps normal. Ce qui est complètement défendable. Bon, après la map, il y a quand même un autre point qu'on va aborder. C'est l'aspect commercial du jeu. Une putain de capuche à 160 mille francs. Oh, c'est trop pété les gars, stop Ok, et puis attendez, je vous cite juste la capuche, mais c'est vraiment comme ça pour tous les éléments du jeu. Il y a un problème Bon, point suivant, c'est tout simplement les serveurs. Et là, pour appuyer mon propos, je vais vous citer simplement une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, justement. Bon, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que sur la chaîne, on a créé une playlist où vous pouvez retrouver toutes les coops qu'on a refaites récemment sur Assassin's Creed Unity avec tous les membres de l'équipe. Et il y a un truc assez particulier à savoir, c'est qu'un soir, on s'est retrouvé avec toute l'équipe, à savoir mage The First Day et Val pour tourner un épisode tous les quatre. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, bah on n'a jamais réussi à se rejoindre tous ensemble sur, un, sur une partie. C'est-à-dire que vraiment, un coup on arrive à se rejoindre à trois, des fois on n'arrivait pas à rejoindre un autre, les invitations on n'arrivait pas à les accepter, ou les invitations ne fonctionnaient pas, on était directement éjectés du serveur. Bref, on a fait ça pendant deux heures, et vraiment je n'exagère pas, hein, vraiment deux heures on a passé à essayer de se connecter ensemble. A tel point qu'à un moment donné je me suis barré, j'ai rage j'ai balancé le PC par terre, je l'ai écrasé, je l'ai épicé dessus, et je suis parti Ah, et justement, par rapport au fait qu'on tourne des épisodes sur Assassin's Creed Unity, faut qu'on en parle aussi. Le jeu est optimisé avec les fesses Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un très bon PC, ok Alors, j'ai un processeur un petit peu plus vieux, vous allez voir ma config s'afficher à l'écran, euh, par ici ou euh, par là, voilà. Et il y a un truc assez fou, et je pense que pour ceux qui étaient là il y a un petit moment, vous le savez quand on a fait un live test sur Assassin's Creed Unity pour faire de la co-op, mon PC n'arrive pas à faire tourner autre chose que Unity en même temps. C'est pas possible. Autant vous dire qu'en fait mon processeur est à 100% dans mon gestionnaire de tâches, et donc ce qui veut dire que même Discord ne tourne pas, c'est-à-dire que je ne peux pas discuter avec mes collègues, je ne peux pas avoir autre chose d'ouvert. C'est pas possible, le logiciel de capture ne, ne saisit rien. Bon, et là où je veux en venir sur le fait que c'est très mal optimisé, je vais vous dire simplement pourquoi. Alors, je peux avoir un processeur un petit peu plus vieux, peu importe, mais il n'empêche qu'à côté, j'ai Odyssey et Origins qui tournent parfaitement. Et je peux record, je peux faire tout ce que je veux à côté. Voilà. Et salut, c'est Arnaud. Ça va Bon, pendant qu'il est en train de diquer la gueule à mon jeu, euh, je voudrais vous dire quand même un truc. Abonne-toi, parce que je sais très bien toi derrière ton écran. Oui, toi, monsieur, là. T'es pas abonné. Non, tu n'es pas abonné. Non, non, non. D'accord. Ok. Bon, t'es abonné. T'as activé la cloche Non. Non, tu n'as pas activé la cloche. Bien sûr que non. Non, non, non, non, non. Et les réseaux. Alors, tu nous as suivis sur les réseaux Ah, il y a un truc aussi. T'es abonné à notre chaîne Twitch Non, parce que bon, on fait des lives régulièrement et tout pour te faire plaisir. Et toi, tu fais quoi Tu nous ignores Tu te prends pour qui, mec Ça se fait pas. Il y a des gens qui ont pris la lame pour moi que ça. Alors tu vas faire tout ça, tu mets ta vidéo en pause et tu reviens. Allez, salut, bâtard. Bon, merci Arnaud. Il faut dire ce qui est, on ne peut pas démentir là-dessus, les graphismes sont absolument fabuleux. Euh, je me suis émerveillé devant, ce, devant cette révolution française, devant cette ambiance qu'ils ont réussi à créer. C'est vraiment juste incroyable, c'est vraiment un voyage que j'ai kiffé. J'ai quand même pas mal craché sur la map tout à l'heure, mais il y a quand même un point très intéressant à noter c'est le peu de points de synchro en fait, qui t'oblige du coup à te balader un petit peu et à ne pas te taper constamment, et aussi à ne pas tous les prendre. Parce que vraiment, dans les anciens jeux AC, il y a quand même un souci, notamment sur AC3, tous les vernets, t'as un point de synchro. Bon, après ce petit aparté sur la map, on va peut-être se concentrer sur autre chose, et je parle de gameplay. Et là, il y a beaucoup à dire. Premièrement, le free run. Sans déconner, je trouve que c'est vraiment. Le style de parcours le plus impressionnant et le plus stylé, euh, le plus réaliste, peut-être que je me trompe aussi sur le sujet, mais vraiment je le trouve agréable, je le trouve fluide, je trouve que vraiment Ubi, euh, ils avaient réussi à créer quelque chose. Il y a juste quelques petits problèmes, comme par exemple pour pouvoir rentrer euh, par une fenêtre, c'est un petit peu plus chiant, mais honnêtement, il y avait vraiment une très bonne base au niveau du parcours qui était vraiment... Hyper intéressante. Ah et les combats. Pour ceux qui n'aiment pas le RPG dans Assassin's Creed et ses combats qui vont avec, franchement vous pouvez pas me dire que vous n'aimez pas Unity. C'est chorégraphique, c'est difficile. Quand il y a beaucoup d'ennemis, vous êtes obligé de vous barrer un petit peu à la façon de Assassin's Creed 1 si vous voulez pas vous faire défoncer la gueule. Ah et puis il y a quand même un truc à rajouter de ce côté là, c'est finisher. Vous savez, quand vous avez vaincu vos ennemis, qu'ils sont un petit peu sonnés, vous pouvez leur appliquer une finition. Et alors ça c'est super parce que c'est Violent, mais c'est élégant également avec le style vraiment à la française et voilà moi j'adore. Autre élément de gameplay très intéressant c'est la dissimulation dans la foule et alors là on peut pas être plus gâté en fait parce que vraiment une foule comme dans la révolution française on en verra je pense pas ailleurs vraiment c'est super impressionnant de pouvoir rentrer dans une foule et d'être caché ça c'est pas le cas forcément dans les derniers épisodes et franchement c'est un truc qui manque parce que approcher comme ça d'une forteresse d'un camp ennemi et pouvoir juste hop on se glisse dans la foule et Tac, petit coup de lame en passant, franchement, c'est waouh, moi j'adore. Ah, puis alors là, il y a également un autre truc, un autre élément qui m'a fait beaucoup plaisir et qui était très novateur à l'époque, c'était les failles temporelles. C'était une nouveauté rafraîchissante, dépaysante, qui faisait rêver tous les fans d'autres époques potentiellement explorables dans Assassin's Creed, comme le Moyen-Âge. Moi, franchement, j'ai adoré. Ou alors euh, la Belle Époque. La Belle Époque, elle était juste superbe. Et il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que tout ça, ça se passe en France. Et franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux que pour faire rayonner la richesse de notre culture française. Ah, et puis il y a un autre élément que moi, j'avais oublié vraiment ce sont les opportunités d'assassinat. Vous savez, ces moments où vous devez éliminer des grosses têtes des Templiers et vous avez plusieurs possibilités d'approche. Vous pouvez tuer votre cible par plusieurs moyens à la brutale euh, en entrant discrètement, en tuant discrètement à l'intérieur ou en fonçant dans le tas. Voilà, vous avez plein de possibilités de le faire et ça, vraiment, c'était un truc super appréciable. Et ça revenait aussi un petit peu à ce qui était fait dans AC1. Bon, on l'a retrouvé également dans Origins ou dans Odyssey d'une autre façon avec le RPG, mais franchement, c'était appréciable. Moi, je trouvais ça hyper cool parce que vraiment, au début, on vous présentait toutes les possibilités pour aller assassiner vos cibles. Elle s'est coupée la conne. Bon, alors on en a fini avec le gameplay. Maintenant, je vais quand même vous parler du scénario. Et malgré ce qu'on pense, il y a quand même beaucoup à dire. Je vais commencer par les personnages qui sont pour moi très marquants, qui ont vraiment euh, une âme, vraiment, et qui sont attachants. On s'en souvient. Et là, je vais en citer ces trois mois qui m'ont personnellement marqué. C'est Elise de la Serre, Pierre Bellec, comme tout le monde, et le Marquis de Sade. Non mais alors lui, sans décoller, ce mec, il est juste génial. Je le trouve trop drôle. C'est un de mes personnages préférés dans Unity. Et autre point très important, c'est également euh, la façon dont ils abordaient le conflit assassin-templier dans ce jeu. Parce que vraiment, je le trouve extrêmement mature. On n'est pas sur une cliché des templiers vraiment euh, qui sont perçus comme des grands méchants, mais simplement des personnes qui ont une vision différente de comment régler les conflits dans le monde et qui essayent d'y arriver par tous leurs moyens, tout simplement. Un peu comme les assassins, de toute manière. C'est juste que la façon de penser n'est pas la même. Ah, puis il faut savoir un truc, c'est que cet élément, justement, le conflit assassin-templier, il est extrêmement développé là-dedans. Ça, c'est le roman d'Assassin's Creed Unity. A l'époque, moi j'avais pas lu le livre encore, je l'ai lu il y a quelques mois et c'est ce qui m'a donné également envie de rejouer Assassin's Creed Unity. Dans ce roman, on incarne vraiment Élise Delacer, son point de vue et comment a été vécu le contexte Unity de sa part. Il faut savoir qu'en fait, la famille d'Élise, euh, elle est aux commandes de l'Ordre des Templiers français depuis des siècles maintenant. Et en fait, c'est simplement l'histoire de, de sa famille qui se fait trahir par les siens pour laisser euh, un nouveau vent de fraîcheur aux Templiers, avec notamment euh, bah, l'idéologie de ne pas faire la paix avec les Assassins et les Templiers. Et justement, il est question de ça tout le long du livre, la paix entre les Assassins et les Templiers pour ne former qu'un seul camp, qui s'unirait bah, pour le bien de tous. Et puis je vous en dirai pas plus sur le sujet malheureusement parce que je ne veux pas vous spoiler, mais sachez que dans Unity, on a également un lien avec Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed 4. On en avait déjà dans le jeu avec Rogue, alors là vraiment, euh, c'est chapeau l'artiste, moi j'ai juste adoré. Qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça Parce que très clairement, euh, je vous le dis, à l'époque j'ai joué au jeu sur Xbox One en 2014. Et Personnellement, je n'avais pas du tout accroché au jeu, je ne l'avais pas aimé, je n'y avais, avais pas prêté plus d'attention que ça. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a fait. Honnêtement, je ne sais pas si ce sont les années, s'il fait aussi que j'ai pris de l'âge, que je vois beaucoup plus de choses, que je prends beaucoup plus mon temps dans les jeux, que j'ai lu le roman. Vraiment, j'ai pris beaucoup plus de temps à, à faire le jeu, j'ai pris mon temps, je me suis posé. Euh, à l'époque, je rushais beaucoup le scénario avant de faire toutes les quêtes annexes, et c'est peut-être ça qui m'avait gâché l'expérience. Bon, on va quand même pas extrapoler sur le sujet. Personnellement, c'est quand même pas mon Assassin's Creed préféré, euh, mais il a vraiment eu. Une particulière dans mon cœur de joueur désormais, vraiment. Bon, mais maintenant, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, et pour vous, est-ce que cette vidéo a vraiment changé votre vision sur la chose Est-ce que vous avez envie de retourner jouer pour vous faire un second avis Je vous laisse tout me dire en commentaire. Sur ce, les amis, c'était Auré, en direct de la C-Expérience, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye